Dans cette vidéo, nous allons découvrir la distributivité et voir quelques exemples d'utilisation en expliquant ce que sont le développement et la factorisation. Commençons par une observation. Considérons le rectangle rouge suivant, de longueur a plus b et de largeur k. L'aire de ce rectangle peut se calculer de deux manières. Soit comme étant égal au produit de sa longueur par sa largeur, ce qui donne k facteur de a plus b soit comme étant égal à la somme des aires des deux rectangles qui le constituent, c'est-à-dire k fois a plus k fois b. Les deux expressions obtenues sont donc égales. De la même manière, l'air de ce rectangle rouge est k facteur de a moins b. Mais cet aire est aussi égal à la différence entre les aires du grand et du petit rectangle, c'est-à-dire k fois a moins k fois b. Les deux expressions obtenues là, ici, sont de nouveau égales. Ces résultats peuvent se généraliser à toute valeur de a, b et k. On obtient alors la propriété appelée distributivité, qui s'énonce ainsi. Pour tout nombre a, b et k, k facteur de a plus b est égal à k fois a plus k fois b. Et k facteur de a moins b est égal à k fois a moins k fois b. Dans cette propriété, on distribue la multiplication par k sur les deux termes a et b de notre somme ou de notre différence. Illustrons la distributivité par une application au calcul mental. Et calculons 32 fois 17. Pour cela, on peut considérer que 32 est égal à 30 plus 2. Notre produit s'écrit alors 30 plus 2, le tout fois 17. Et par application de la distributivité, on obtient l'expression suivante. On a distribué la multiplication par 17 sur les deux termes de notre somme, 30 et 2. Si on calcule, ça donne alors 510 plus 34, c'est-à-dire 544. Reprenons le même calcul, mais en intervenant sur le second facteur. On peut écrire 17 comme étant égal à 20 moins 3. Notre produit s'écrit alors 32 facteurs de 20 moins 3. Et après application de la distributivité, on obtient l'expression suivante. On a distribué la multiplication par 32 sur les deux termes 20 et 3 de notre différence. Si on calcule, ça donne 640 moins 96, c'est-à-dire de nouveau 544. Revenons à la distributivité et apportons un peu de vocabulaire supplémentaire. Par définition, on dira que transformer un produit en une somme ou une différence, ça s'appelle « développer ». C'est ce qui se produit lorsque l'on passe d'une expression de gauche à une expression de droite dans la propriété de la distributivité. Autre définition, transformer une somme ou une différence en un produit « s'appelle factoriser. C'est ce qui se produit lorsque l'on passe d'une expression de droite à une expression de gauche dans la propriété de la distributivité. Regardons maintenant ce que, la, ce que cela donne sur des exemples d'expressions littérales. Et développons par exemple 3 facteurs de 2x plus 5. Cette expression est de la forme k facteur de a plus b, avec k qui vaut 3, a qui vaut 2x et b qui vaut 5. Elle se développe en k fois a plus k fois b. Par application de la distributivité, on obtient 3 fois 2x plus 3 fois 5. On a distribué la multiplication par 3 sur les deux termes de notre somme. Et après réduction, cela donne 6x plus 15. Factorisons maintenant l'expression 8y moins 12. Pour factoriser une expression avec la distributivité, il faut rechercher un facteur commun à tous les termes de notre différence. Ici, c'est 4, car 8 est égal à 4 fois 2 et 12 est égal à 4 fois 3. Récrivons alors cette expression sous la forme 4 fois a moins 4 fois b, qui se factorisera en 4 facteurs de a moins b. Notre expression peut s'écrire 4 fois 2y moins 4y fois 3. Et par application de la distributivité, on obtiendra 4 facteurs de 2y-3. Pour conclure, on peut retenir que la distributivité est une propriété qui permet de transformer un produit en une somme ou une différence, et l'on fait à ce moment-là un développement. Elle permet aussi de transformer une somme ou une différence en un produit, et l'on fait alors une factorisation. N'oublions pas enfin que la distributivité est utile au calcul mental.